très difficile de faire le tri entre le vrai et le faux, entre l'info et l'intox. Néanmoins il existe quelques réflexes intellectuels qui, quand on est bien entraîné, nous permettent d'éviter de tomber dans les pièges les plus grossiers. Si les citoyens qui partagent des trucs sur les réseaux sociaux ou qui donnent leur opinion sur des trucs de l'internet pouvaient appliquer la moitié de ce que font ces élèves dans cette classe de CM2, on vivrait dans un monde meilleur. Ça commence par la base bien sûr. Savoir reconnaître une ânerie tout droit sortie d'un site parodique comme le Gorafi. Rigolez pas. Il y en a qui se font avoir tous les jours. Ensuite, il faut vérifier la source de l'information, puis croiser l'info avec plusieurs autres médias en essayant d'évaluer la pertinence de ces sources. Et tout ça, faut pas croire que c'est facile à faire. Et ça l'est encore moins de l'enseigner. Alors les enfants, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Figurez-vous que Justin Bieber va aller sur la lune et mille de ses fans pourront l'accompagner. Est-ce que tu l'as vérifié, l'information formation bah, vérifier. Euh, je n'ai pas besoin de la vérifier puisque je l'ai trouvé euh, sur Internet. Euh, regarde, j'ai la preuve. Oui, je l'ai vérifié. C'est écrit, c'est écrit. Et il y a même des photos. Ce hein. C'est pas forcément vrai sur Internet. peut sur Internet, c'est libre mais alors, comment on fait pour vérifier On va sur plusieurs sites pour vérifier l'information. On va sur plusieurs sites. On croise l'information. On croise l'information. Oui, il faut vérifier la source. Alors, mais c'est quoi la source La source, c'est à quelle date, qui a écrit et sur quel site. Eh ben, tu vas sur le site et s'il est marqué à propos, qui sommes-nous ou mention légale Donc t'appuies sur un des trois. Bon, ah, les filles, euh, allez filles, allez vérifier. Hein. Alors. Maintenant, allez voir dans qui sommes-nous ou dans à propos. Allez-y, lisez. Les articles du Bilboca Magazine se réfèrent à des situations imaginaires et doivent donc être pris comme tel. Ça veut dire que toutes les informations sont inventées. C'est propre. D'accord. C'est pour rigoler. C'est pour occuper les gens, pour les faire rire. Pour... Et On appelle ça un site comment Alors quand c'est euh, des situations imaginaires euh... Un site parodique. Un site parodique. Vous connaissez d'autres sites parodiques, les enfants Le Logographie. Le Bourafique. <rire> Les filles, vous nous montrez euh, une logographie. Toulouse, il se fait abattre de 46 balles dans le corps pour avoir demandé un pain au chocolat. Et c'est pas vrai Ça me paraît pas sûr. Ah, on va voir. Là-bas. Ici, à propos. D'accord. Entre ze, euh, entre œufs, oignons et... <rire> oui votre meilleure source d'information de la journée Tous les articles relatés ici sont faux Jusqu'à preuve du contraire Et rédigés dans un but humoriste bah, Prenons un exemple sur un article qu'on a étudié sur le Dauphiné libéré L'homme qu'on a retrouvé avec un impôt de Daef chez lui pendant une perquisition en mots-clés, on peut mettre drapeau, daesh, filinge. En novembre 2015. Bah cliquons ici les filles. Donc, filinge, un drapeau de Daesh découvert au domicile d'un haut savoyard. Alors comment, comment on fait concrètement pour, euh, pour croiser l'information Ça veut dire quoi concrètement croiser l'information alors, euh, croiser l'information, c'est euh, euh, aller sur d'autres sites, comme Europe 1, par exemple. On va y aller. Alors, regarde, sur Europe 1, il y a la même information que sur euh, le Dauphiné. Bah, tu peux nous lire, hein. Euh... Euh, lors d'une perquisition au domicile d'un jeune homme de, de 28 ans, on a retrouvé un drapeau de Daesh et des vidéos djihadistes. De Donc c'est la même information, la même information. <rire> il y a un petit détail qui est pas pareil. Alors là, n'ai pas dit pareil. pareil. Là, je n'ai pas le Mais même, oui. Sur le Dauphiné, il avait 25 ans et là, au repas, ils ont dit qu'il avait 28 ans. C'est pas pareil. Oui. Est-ce que c'est quelque chose d'important comme différence non. non, on peut dire qu'il a entre 28 ans et 25 ans. D'accord. Et on peut euh, croiser avec quel autre journal encore On pourrait croiser, croiser avec France 3, tiens. Alors, mon... Alors montre-nous. Là, il est France 3. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit là Tu peux lire. hein Un habitant de Filinge, Haute-Savoie, mis en examen pour détention d'un drapeau de Daesh, mais aussi des vidéos djihadistes. Bon. Encore pareil. Si je connais euh, le journal euh, d'où est extrait l'information, j'ai pas besoin de vérifier puisque je connais mon journal. Et bah, si tout journal peut se tromper, même les grands euh, journalistes peuvent se tromper. Donc, il faut croiser l'information. Allez voir sur d'autres sites. Je récapitule on a croisé l'information du Dauphiné libéré avec France 3 et Europe 1. il y a des fausses informations qui circulent sur internet pourquoi il y a pourquoi il y a des gens qui font circuler des, des photos avec des fausses légendes c'est parce qu'il y a des gens qui veulent faire le buzz par erreur par négligence parce qu'ils n'ont pas euh, parce qu'ils ont pas vérifié l'information pour rire donc euh, parodique pour convaincre, pour... pour faire du mal, pour aller fournir aux gens qui sont... pour leur faire du mal si on ne les aime pas, pour... pour inciter à ne pas les aimer, à les aimer. Si vous faites un exposé et que vous cherchez sur Google, est-ce que le premier site que vous voyez, c'est le site le plus sûr Non Ça veut dire quoi Ça veut dire que Google pense que c'est le site le plus sérieux, le plus fiable Non, pas forcément, c'est juste que c'est le site qui a été le plus vu. C'est celui où les gens ont le plus cliqué. Qu'est-ce que c'est qu'une rumeur les enfants c'est une fausse information qui fait souffrir les gens Ça peut faire souffrir les gens Mais alors euh, Parle-nous d'une rumeur par exemple Qui peut faire souffrir euh... Euh, euh, Par exemple il y a une dame Et bien bah, tout le monde dit qu'elle tue les chats Sauf que c'est pas vrai Donc, du coup bah, Après euh, elle se sent mal Alors est-ce que vous Vous avez déjà entendu parler de rumeurs Pourquoi Barack Obama était un reptilien. D'accord, donc Barack Obama, un reptilien, qu'est-ce que vous avez entendu encore comme rumeur La zone 51, tout le monde dit que c'était, qu'ils faisaient des tests avec des soucoupes violentes, où il y avait des euh, extraterrestres, qui euh, aidaient les extraterrestres à nous envahir. En fait, euh, en fait c'est une base militaire de la CIA qu'ils ont avoué que c'était une base militaire euh, cachée, où ils faisaient des, des expériences. Et co comment tu as vérifié l'information sur la zone 51 pour la vérifier française. On va croiser l'information avec euh, d'autres sites. En 2012, il y avait une rumeur comme quoi euh, la Terre allait exploser parce qu'il y avait une météorite qui nous avait euh, ciblé et ils l'ont dévié. Tout le monde disait qu'on allait mourir. Euh, moi, par exemple, en CE2, il y a quelqu'un qui euh, bah, a... est allé voir tous mes, mes amis et qui était allé leur dire euh, que je les avais traités d'idiots, de bêtes et de bah, de méchants et que je les aimais plus, et alors que je les aimais toujours, et je n'avais jamais dit ça, et puis euh, après il a rigolé, il s'est moqué de moi. En fait, chez moi, il y a eu une rumeur contre moi, qui disait que je faisais toutes les bêtises, que j'embêtais tout le monde, alors que en fait, c'était pas du tout vrai, c'était mes frères qui m'embêtaient. Tu nous avais dit l'autre jour que... Tu avais entendu parler de Obama qui serait un reptile, Alors, où est-ce que tu l'as entendu et ça veut dire quoi Explique-nous un petit peu. Bah, en fait, bah, je, je l'ai entendu euh, euh, sur YouTube. Donc euh, c'est un youtubeur qui s'appelle Didi chandeli qui fait donc, des vidéos cinq théories sur les extraterrestres, par exemple. Et en fait, euh, bah, il, il y a une théorie qui disait que Obama sera un reptilien, c'est-à-dire qu'il serait un extraterrestre, un petit peu. Euh, ne trace qu'un humain. Les reptiliens. Alors déjà, je me doute que vous connaissez ça. Sauf que la plupart des personnes qui savent de quoi il s'agit ne savent pas que c'est quelque chose de très sérieux. Mais que font ces reptiliens Eh bien, ils œuvrent en secret dans le but de manipuler l'espèce humaine. D'après cette théorie des reptiliens, George Bush, la reine Elisabeth, Madonna ou encore Barack Obama sont des reptiliens. Mais ils sont camouflés en humains, c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment les reconnaître. D'accord. Alors, est-ce que tu y crois Est-ce que tu crois que c'est possible je ne sais pas, je pas à me faire de d'opinion. Alors, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des idées sur... Est-ce que vous croyez que Obama serait un reptilien Alors, reptilien, ça veut dire quoi Un extraterrestre, mais euh, pourquoi reptilien Parce qu'il a des écailles. Donc, euh, Obama aurait des écailles, c'est ça Quelque part, dans, dans sa famille, il y aurait une grand-mère qui serait... Euh, euh, d'origine reptilienne, c'est ça euh, bah, On dit aussi qu'on a pris des photos où on voit que dans son dos, euh, quand il est dans, un, dans une interview, il a des fois euh, sa, sa colonne vertébrale, on dit qu'elle se lève un peu et, euh, et qu'après il est obligé de ne plus parler pendant un instant pour qu'elle se rebaisse. Mais euh, moi, ça pourrait, ça pourrait... Être vrai mais moi pour moi ça pourrait enfin ça n'existe pas donc pour toi tu crois pas non moi je trouve ça faux parce que comment dire euh, si au sera un reptilien pourquoi que son dos serait euh, spécial et pas à sa tête et pas ses mains il y en ah, a, un a vu assez de photos euh, de prix oui, par de... exemple à la et racine on et pourrait tout avoir... ça euh, on pourrait avoir peut euh, je sais pas un masque un déguisement qui un déguisement, mmh. ouais. Donc ou, ou votre, un, ou un reptilien qui, qui peut euh, peut changer de personne. Alors, ouais. une... une question. Donc, qu'est-ce qu'on a dit pour qu'une information soit vraie Quel est l'important pour vérifier une information si elle est vraie ou si elle est fausse Le plus important, c'est de connaître quoi La source. La source. Alors toi, ta source, c'était Didi, un YouTuber, Didi. Sur... Sur... Voilà. Didi. voilà. Donc euh... Est-ce que tu es sûr que Didi Chandra est une source fiable Non, les théories, ce n'est pas forcément vrai. Des, en fait, il dit des théories euh, crédibles, mais crédibles, ça ne veut pas dire que c'est forcément vrai. Mais lui, il le dit, que ces théories ne sont pas toutes euh, réelles. D'accord. Alors, quand tu as une théorie comme ça, entre guillemets, qu'est-ce que tu dois faire pour avoir une idée, justement Qu'est-ce qu'on euh... doit faire On doit vérifier on doit vérifier l'information, voilà. voir si d'autres sites sûrs qu'on connaît bah, parlent de ça et voir ce qu'ils ont Exactement, très bien. Bah, on va le faire, hein. C'était pas prévu mais on va le faire. On va croiser aussi l'information alors sur Obama qui est un reptilien hein, avec des sources. Et puis on verra, on va refaire euh, ce qu'on a fait hein, il y a quelques temps, mais on va le faire sur ce sujet puisqu'il y en a qui croient parmi vous à ça. Alors voilà, bah, on va y aller. Hein. Et ils l'ont fait. En classe. Et c'est super long. Il faut croiser les infos, évaluer la pertinence des sites qui relaient ces trucs, évaluer les preuves. Il faut retrouver la source. Quand est-ce que ça paraît pour la première fois sur Internet Qui a lancé la rumeur C'est très fastidieux. Et c'est pas inné. C'est un métier. C'est ça le journalisme. Et ça s'apprend.